Alléluia. La parole de Dieu dit dans Ésaïe 40, du verset 29 au verset 31, Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Oh, Alléluia. Oui, c'est ce que je suis en train de voir, alors que tu es en train de prier. Alléluia. L'éternel renouvelle tes forces. Une nouvelle force s'empare de ton esprit, une nouvelle force s'empare de ton âme, s'empare de ton corps au nom puissant de Jésus. La Bible dit ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alléluia. Oui, je suis en train de voir quelqu'un qui ne se lasse pas, alléluia. Oui, sur le chemin de ta destinée, je déclare que tu ne te lasses pas à cause de cette force qui est sans cesse renouvelée en contact de ton Dieu. À cause de ce courage que Dieu te donne pour affronter les défis qu'il y a sur le chemin de ta destinée. Alléluia. Oui, je te vois prendre ton envol comme l'aigle. Au oh, nom puissant de Jésus, je déclare qu'il te relève maintenant. Il te communique une force pour te relever maintenant. Alléluia. Alléluia. Rikatarababa raba baba rikatarababa bo sayaba. Rikata raba shekele brado soporikata. Rekete mateke rakata raba shekele breko sataraba. Alléluia, merci Seigneur, parce que tu me relèves. Merci Seigneur, parce que tu relèves mon frère. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la force qui est communiquée maintenant au nom puissant de Jésus. Reçois cette force. Oui, reçois cette force. Reçois cette force qui t'est communiquée maintenant. Alléluia. Reçois cette force. Hallelujah, repasso pour racatara, che pelebo. Riba baba baba, se kele boco, chakaraba ya. Mama mama shekelebroco satarabaya. Racataraba sorobo, chakaraba, raba baba. Oui, tu ne restes point assis. Oui, tu ne restes point couché. Hallelujah. Tu te relèves maintenant. Hallelujah. Alléluia. Josué en neuf alors que Dieu était en train de s'adresser à Josué et à nous jusqu'à présent. Il dit, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Je déclare qu'il n'y a aucun domaine dans ta vie qui t'effraie. Il n'y a aucun domaine dans ta vie où tu as peur. Tu es rempli de force, oui, tu es rempli de courage et tu prends cette décision à partir d'aujourd'hui de te fortifier et de ne pas arrêter de te fortifier. Il n'y a aucune difficulté que tu ne peux vaincre. Il n'y a aucun défi où tu ne peux avoir la victoire au nom puissant de Jésus. Et le succès est attaché à ta vie parce que tu persévères. Oui, la Bible dit ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alors, ça veut dire que la réussite s'attache à ta vie. Au oh, nom puissant de Jésus. Alléluia. Oui, saisis cette parole maintenant. Alléluia. Oui, saisis cette parole maintenant. Tu es un succès. Tu es un succès. Oui, tu es un succès, Alléluia! Alors que tu es un succès, il n'y a rien qui t'effraie maintenant au nom puissant de Jésus, parce que ta mentalité est chargée de pensées de succès. Ribaba baba, soporakatarie, bosita rabache kelebrokosa <messant> ta rabashé. Rika ta rabaso, rika ta rabbaso, koriya ta rabasharabakata baba même si tu as rencontré des échecs, mais tu te fortifies et tu prends courage. Oui, tu te relèves à nouveau pour pouvoir opérer d'autres choses. Alléluia. Oui, tu, te, tu ne restes pas sur cet échec. Cet échec ne te paralyse pas. Cet échec ne paralyse pas tes forces au oh nom puissant de Jésus. Oui, je vois que tu es en train de te relever maintenant au oh nom puissant de Jésus. Tu ordonnes à la multitude de problèmes devant toi de se disperser, de se désintégrer, de disparaître maintenant au oh nom puissant de Jésus. Alléluia. Alors visualise ces problèmes en train de tomber un à un, visualise ces problèmes en train de se désintégrer un à un, visualise ces problèmes en train de disparaître un à un au nom puissant de Jésus. Rida pora sopura kata ye ma lebroko se lebra Matika raba lebroko sakariata raba sheke lebra bababa shikara sataraba oui, la force qui est en toi te permet d'opérer une résistance maintenant. Oui, cette force te permet de résister en étant debout. Alléluia. Oui, tu pulvérises ces problèmes au nom puissant de Jésus avec la force qui est en toi, Alléluia Oui, dis seulement une parole maintenant, Alléluia Dis seulement une parole pour libérer une puissance qui va venir désintégrer tes problèmes maintenant au nom puissant de Jésus oui, dis seulement une parole. Alléluia. Redebasita raba baba shakeré bokossata. Raba baba shakeré brokossaka raba baba shakeré bradya baba socoriata raba baba shakeré bé. Raka taraba baba shakeré brokossaka raba. Alléluia. Je déclare que tu as la force de pouvoir déclarer. Alléluia Je déclare que les difficultés ne ferment pas ta bouche. Tu as la force de pouvoir déclarer. Alléluia Le Seigneur nous a dit dans sa parole, dans 2 Timothée 1, 7, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu t'a donné, mais un esprit de force. » d'amour et de sagesse. Alléluia! C'est pourquoi je déclare que tes paroles, tes déclarations sont remplies de force Maintenant, au nom puissant de Jésus, tu maintiens ta confession jusqu'à ce que tu vois les résultats. Tu maintiens ta confession jusqu'à ce, jusqu ce que tu vois la réalisation de ce que tu aspires, de ce que tu veux. Au nom puissant de Jésus, oui, tu maintiens ta confession. Tu persévères, tu es rempli de courage. Alléluia, Reba, Baba, So, Robo, Chakara, Baba, Baba. Oui, un esprit de force que tu as reçu. Alléluia. Oui, un esprit de force. Alléluia. Alors déclare avec force, déclare avec sagesse des paroles sur ta situation ou tes situations. Alors que tu es en train de déclarer je vois les problèmes être pulvérisés dans le monde spirituel. Alors que tu es en train de déclarer, il y a quelque chose qui s'opère dans le monde spirituel au nom puissant de Jésus. Ride be se célébre de. Mama mama che célébre de bossaka. Rita baba baba che célébre de basso. Oui, Seigneur, je viens déclarer maintenant, hein? Seigneur, qu'aucun esprit de timidité ne subsiste. Au oh, nom puissant de Jésus, je déclare qu'aucun esprit de timidité ne subsiste dans cette atmosphère. Oui, je déclare au oh Dieu, Alléluia, oh de la force et de la puissance dans les confessions, dans les paroles, Hallelujah. paroles, alléluia. baba, baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba oui, déclare que les plans de Satan qui se lèvent contre toi sont anéantis au nom puissant de Jésus. Quels que soient ses plans, quelle que soit la destination de ses plans, tu les arrêtes maintenant au nom puissant de Jésus, parce que tu te lèves avec la force de Dieu. Oui, parce que tu prends courage. Alléluia. Oui, je te vois maintenant anéantir les plans de l'ennemi. Oui, tu les écrases. Oui, ils sont sous tes pieds. Parce que tu domines. Parce que tu règnes en majesté. Alléluia. Ribaba baba, sokoria taraba. Shekere brebo shata raba, taraba. shaka sidabo. Makara baba baba socoria. Re re seke halibrado sokoria. rababa baba oui, il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Alléluia Oui, je déclare que tu as la force et le courage de marcher sur les plans de l'ennemi. De pouvoir les piétiner, de pouvoir les anéantir au nom puissant de Jésus. Oui, je te vois marcher avec assurance. Oui, je te vois piétiner avec assurance les plans de l'ennemi sur le chemin de ta destinée. Alléluia. <cười> Rebe sita, broko, ta baba. Rida baba L'autre, ta rababa, shéke le brababa, shikarabale, mateke le brokosi ta rabala, matekele brodo, bo tare bo koria, masi da baba baba, baba, shéke brocosa. brokosa. Oui, tu es au-dessus, alléluia, des problèmes, tu es au-dessus des difficultés, alléluia. Et l'assurance que ni les entités, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni aucune créature ne peut empêcher d'expérimenter les bénédictions en Christ au nom puissant de Jésus. ma ma ma ma ma oui, marche avec la force de Dieu. Marche dans l'assurance. Alléluia! Que rien ni personne ne peut t'empêcher de pouvoir saisir ces bénédictions dans les lieux célestes que Dieu t'a réservé comme héritage. Oh, chère Radia, so porra kata rabache, mindarokosidara baba baba baba, chère brokosa, tara baba baba mama mama, baba, Hallelujah, shera ki baro bosi baba bacheke le bradosa, rakata raba, oui va avec la force de Dieu, saisir katalambano les bénédictions de Dieu, Hallelujah, ribaba baso por rakata raba, sherebe, raba baba bacheke raba kosa, taraba shakeke baba baba, oui marche avec assurance, tel un vaillant héros. Alléluia, telle une vaillante guerrière. Alléluia, marche avec assurance. Alléluia, chéri kaba lobo bo, chéri bo, bo, bo, oui, tu es inarrêtable. Alléluia. Alors que tu renouvelles tes forces, tu as toujours des forces en réserve. Alléluia. Alors continue à marcher. Oui, continue à courir sur le chemin de ta destinée. Oui, personne ne peut t'arrêter. Au oh, nom puissant de Jésus. « Raba, baba, bras d'osso. Shikarabadebo si tarabaye Mali brabo sakarababa shekelebrado satarabaye Rikatarabababa shekelebroko sakarababa rababa baba Rakatarabababa baba rakatarababa shera le raba Robo bo bo bo she be bebe, rabba kasele be be be si karaba. shaka ba ba ba she be. Ma de rebo kila bo si taraba yere kose she. Ma rabba ba ba ba ba she baba. rabba ba ba ba kosa rabba ba Rabababa. ba ba ba ba. ba ba ba ba ba Alléluia. Oui, c'est avec assurance que tu peux dire que le Seigneur est ton aide. Alléluia. Que peut te faire un homme? Que peut te faire un homme? Alléluia. Tout homme qui se dresse contre toi, je déclare que la situation est changée en ta faveur. Les choses concourent en ta faveur au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oui, marche avec assurance sur le chemin de ta destinée. Oui, marche avec courage sur le chemin de ta destinée. Alléluia. Aucun homme ne peut toucher à ta vie au nom puissant de Jésus. Riba baba so rabababa shekere brado so koriata rababa baba shake le brado bradia mama mama shekere so kori le brado so libra baba baba roko satara baba libra so bradia. « Je déclare que quels que soient les pièges que les hommes ont formés ou forgés contre toi, oh, l'Éternel change cette situation, oh, nom puissant de Jésus, alléluia !» Oui, cette situation est changée, alléluia, et tu évites les pièges des hommes, alléluia. Tu reçois faveur, hein? tu reçois promotion, tu reçois élévation de la part de ton Dieu qui t'aide. Alléluia, Shébé, Ribobo, Shakarababa, Rebebe, Shakarababa. Mais toi, fortifie-toi, affermis ton front. Fortifie-toi, même quand des hommes te tendent des pièges. Oui, fortifie-toi et prends courage. N'abandonne pas, n'abandonne pas, n'abandonne pas. Oh, kebo satarababa. Rebebebe shikarabu sekerebeye rebeoko shata raba Rita raba seterebe Robobobo shaka baba Robobobo shaka raba baba baba shikaraba baba baba raba baba sekerebo Reke sataraba raba baba baba baba baba Rakata ra baba baba baba baba Reke Mante que le bria, mante que le bria, mante que rebebebeche que le b, riketeleboko la baka teleboko rakataraba socoria baba baba cheke, riketeleboko rababa. Je déclare que leurs mensonges sont mis à découvert. Au nom puissant de Jésus, alléluia. Hey, hey, hey. Chara baba que les bras Alléluia, sont porika baba Rekete les brocos, c'est que les rababa c'est Rabababa, les que les que que que que la paix soit avec toi. Courage, oui, courage. Et comme euh, tu es, je déclare que tu reprends des forces. Alléluia. Oui, tu reprends des forces dans ta situation. Oui, dans la situation dans laquelle tu es. Dans l'état dans lequel tu es. Dans le niveau dans lequel tu es. Je déclare que tu reprends des forces. Oh, le Seigneur te fortifie. Oui, il te donne des paroles d'encouragement. Oui, il te communique des paroles de vie. Au nom de Jésus. Oui, mon bien-aimé, reprends courage. Oui, reprends courage. Oui, reprends courage. Oui, reprends courage. Rida soto baba baba. Le telebe brado soko Rida raba baba ba ladakatele raka raba shapara Le lekebele Brabo sataraba, Rida le sitaraba. Lebeke shekele brado so, requele bradia, Ma mama shekele broco, satara baba. Raquata shekele broco sotto raba. Rida raba ba baba Li da baba, rida raka ta raba ba ba shekele sheke brado so, Mantekele Lakata rababa baba shekerébo sakaraba baba baba manto ko rababa baba shekerébreu breko sataraba. rakata rababa shekerébro kosata baba rida rababa so rakata, rababa. oui reprend des forces reprend des forces reprend des forces aide les d'araba quitter les baba Li darra que le brocha paraba, se que le bradia, mata karababa ba, se le brado sopora ba ba la darra ba ba ba, se que le bré le bou, rababa se le braba ba ba, le rababa. Oui, ne crains point, ne sois pas effrayé devant eux, car l'Éternel ton Dieu. « Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas, au nom puissant de Jésus. »« Alléluia. »« Oui, je déclare que même devant les juges, oui, même devant les avocats. »« Alléluia. »« Dieu ne te délaisse pas, il ne t'abandonne pas, il marche avec toi. »« Oui, il est avec toi devant les juges, oui, il est avec toi devant les avocats. » Et sa main droite te fortifie et te donne de la force pour pouvoir parler. Alléluia. Shekeli bra de kebelibocha parabakata. Ori papapapso porikata raba shekele bra. Mataka raba tele brikatorobocha raba baba baba. L'eketelebra bababa. L'oboko Saka shikarababa baba Shekele brebo saka rabba shéke Sata boko sakarababa baba mateke manteke manteke oui il ne te délaissera pas oui il ne t'abandonnera pas Alléluia rézibalebo Shaka baba sokoriata oui retourne toute parole maléfique prononcée contre ta vie oui, retourne ton mensonge prononcé contre ta vie, contre ton avancée. Oui, retourne-les au nom puissant de Jésus. Robo sita, raba ba ba Mama ma ma mama shekelebrelebo. Sita raba baba baba. Rabba ka telebraya baselebo Mataka tele Mataka tele oui, brise ces paroles au nom puissant de Jésus. Oui, brise ces paroles magnifiques, maléfiques qui ont été prononcées contre ta vie. Oui, brise-les au nom puissant de Jésus. Ceux qui ont dit que tu n'avanceras pas, alors tu brises leurs paroles au nom puissant de Jésus. Je te vois avancer, je te vois progresser au oh, nom puissant de Jésus. Alléluia, rebo si zerebo. Rakata raba baba brado so coria taraba. Rakata raba so coribaba shekele raba baba. Alors fortifie-toi et prends courage et continue à avancer. Continue à avancer. Continue à avancer. Ride le bekelaba. La telebeke chataraba ke telebro shaparababa. Pendant qu'ils pensent que tu es faible, c'est là où tu es fort. Au nom de Jésus, Alléluia, la main de Dieu te fortifie, la main de Dieu te relève, la main de Dieu te pousse à avancer. Au nom puissant de Jésus, Rebeshi prado so taraba so rakataraba, Ré basé, la brokoshara si carababa choradia basse le ketele baia mandekele brocha tarababa so le bradia Ma telebo malabradia bababa so korya tarababa Chee, mantelia bo si tarababa so Oui ton cœur est encouragé maintenant Oui ton cœur est fortifié maintenant Rida le breko sakaraba, rababa shekele bradia baba shekele brabo sakaraba baba baba shekele boko sa, rababa shekele baba baba. Alléluia. La parole de Dieu dit dans 2 Chroniques 15, au verset 7 Vous donc, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir. Je déclare que tu n'arrêtes pas l'activité que tu as commencée. Je déclare que tu vas jusqu'au bout. Alléluia Je déclare qu'en ce moment, tu es en train de te relever pour continuer, pour aller jusqu'au bout, pour atteindre la cible, pour avoir le but, pour atteindre l'objectif. Au nom puissant de Jésus, la Bible continue et dit « car il y aura un salaire ». Alléluia Oui, il y aura un salaire. Alléluia Il y aura un salaire pour toi alors que tu te fortifieras. Il y aura un salaire pour toi alors que tu ne laisses pas tes mains faiblir. Oui, je déclare que cette bénédiction qui se trouve au bout du chemin que tu dois parcourir, ah oui, tu vas le saisir au nom puissant de Jésus. Parce que sur ce chemin, tu ne faibliras pas, tu n'abandonneras pas, alléluia. Sur ce chemin, tu vas continuer à te fortifier, alléluia re be be chi pro ko si ta ra tarababa, ba ba lekete ra ba ba ba so pori saka rababa, ba ba re ke saka Oui, je déclare que le projet que tu as laissé tomber, Oui, je déclare que tu le reprends avec force. Oui, je déclare que tu le reprends avec force au nom puissant de Jésus. kataka, kataka. Oui, cette école que tu as abandonnée, ces devoirs que tu as laissé tomber, je déclare que la force de Dieu s'empare de toi. Alléluia. Oui, je déclare. Que tu apprends tes leçons avec force. Le courage s'empare de toi au nom puissant de Jésus. Les objectifs reviennent au nom puissant de Jésus. Les objectifs fleurissent au nom puissant de Jésus. « Ridele Baba Shikarababa Mala Malabrababa »« Ce travail qui t'a affaibli, je déclare qu'il ne t'affaiblit plus maintenant. » Parce que tu dois tirer un bon salaire de ce travail. Il ne t'affaiblit plus. Tu reprends du courage. Puis tu reprends de la force pour continuer et ne pas abandonner. Rabba liaba sopura kataraba. Le kete le shakaraba baba baba taraba sherebe. Makaraba baba baba. Rakatara baba baba baba sherebro satara baba. Oh, baba baba, baba baba Oui, la force revient, alléluia, dans tes projets. Oui, la force revient pour tes projets, pour la réalisation de tes projets. Oui, la force revient pour la réalisation de tes entreprises. Oui, la force revient. Pour pouvoir avoir ton bac, pour avoir ton diplôme. Oui, la force revient. Alléluia. Oh, Charabo Sikarabade. Malibra de ko Rabakaso Rakatarababa. Les Telebra ko sakarababa. Oui, parce qu'il faut que tu vois les merveilles de Dieu. Alléluia. Donc tu ne dois plus t'affaiblir, parce que tu dois goûter aux merveilles de Dieu Hallelujah, shere be be be riba ba ba ba soporica celebradia, ma ba ba rabaya, soporica balabradosa, rakata baba shekelebrada sacarababa. rakata raba soporica rababa ba shere keten brocosa, rikata rababa ba bo bocoraghira bosida bale oui, tu dois briller. Alléluia. Oui, tu dois briller. Alléluia. Je déclare que les ténèbres se dissipent autour de toi. Alléluia. Les ténèbres se dissipent autour de toi. Alléluia. Ré, mi, la, mante, keli, brandé, mali, alors que tu es debout, les ténèbres se dissipent maintenant. Alléluia! Les idées noires que tu avais se dissipent maintenant. Au nom puissant de Jésus, ces pensées de découragement, d'affaiblissement se dissipent maintenant au nom de Jésus. Rababa shikarade, mama saka bradia. Ma kataraba baba sokoria, ma telebradia bakosata raba baba bachekele bradosa, mali brados sokoria, lebeke telebrade raba baba chekele bradas tarle hey ni minda lebosi metade, ma tekele brocha Leketele, Leketele, Leketele, Rebe Shikarababa, Ladia dia Raba, rabache brokosita rabaye. Rakata labakata rababa, Rakata rabababa seke. Oui, le Saint-Esprit, agite ton esprit maintenant. Oui, le Saint-Esprit, agite ton esprit maintenant. Rakata Shekelere. Shepele, rakata rababa, soporakata les brabababa, les les Alléluia. J'appelle la résurrection des projets. Oui, j'appelle la résurrection des projets au nom puissant de Jésus. La résurrection des entreprises au nom puissant de Jésus. La résurrection des objectifs au nom puissant de Jésus. la bradia. Ropo shika raba baba. La dara baba baba sita raba baba shere keteli, Mali broko sa baba baba bradi abba kora kata, Le dali brado so baba raba baba baba charababa. Lakatalaba leba ya baso porakata raba. Oui, la force pour accomplir ce projets revient. Hallelujah. Les délits bradés, c'est que les bradés. Je déclare que la force vient avec des idées nouvelles au nom puissant de Jésus. Avec des stratégies nouvelles au nom puissant de Jésus. Rida rabo, sabaraba, baba, le, brida. Rakatarababa, shake le bradou, satarababa, rakatarababa, baba, baba. Maintenant enfante, enfante ses projets maintenant. Hey, shaya, malibro, bobo si pradia, makataria, me Melebro, le rie, bobo si baba. kocha. RAKATA baba baba, so ri katarabasher bokosa, reketere brokosa tarabasher rabaka so mele au monde. Hallelujah, shadika, makika, robosi parabake, reketere boko sida rakata, robobobo shakaraba baba, rakataraba baba baba yaba. <ApplicationIS> la Bahia ba ba Robobobo ba che celebradoso ba ba ba baba ba ro bo bo la baia la bahía, la baia la bahia Rebebebe shakarababa baba soko rababa robobo shakarababa baba baba sherakata. Le de le kete le brado so la di la brado la baba shekele brado so la kata rababa shele rabba si Loboko Roko si daraba bababa bababacheke le rebo si karaba bababa labaka seke le braba cheke le braba babab leke le braba babab shika rababa babab rakata leke le braba babab shika rababa leke raba labaka ta rababa babacheke le braba l'obo shaka rababa Rababababa, Raba baba les TELEBE KESAKA Alléluia! Esdras 10 au verset 4 dit, Lève-toi, car cette affaire te regarde. Nous serons avec toi. Prends courage et agis. Alléluia! Je te vois agir maintenant. Je te vois poser de nouvelles actions maintenant. Et je déclare que tes impossibilités deviennent possibilités maintenant. Alléluia. Oui, cette affaire est ton affaire. Oh, Alléluia. Oui, ce projet, c'est ton projet. Oui, cette entreprise, c'est ton entreprise. Alléluia. Alléluia. Chatarabakase. Alors prends courage et pose des actions. Lida rabba soporakata. Lede le braba baba. le Rabba baba. Rakata Li da soro baba soroko sharaba leke sorobo shikaraba baba baba baba shi raba lebro lita raba baba shikaraba baba sa lebroko sakaraba la braba baba sheke la darababa baba leke telebra baba so rabashi raba baba Oh, rakatarababa baba shake bradoso, brado so. Labakatarababa baba shake braba brado baba roboso. regele de le brado soko rababa baba. Rababa baba shikarabalebo seke braba baba baba. baba baba baba keta. Ma di la broko sakaraba baba rababa. Oh, o so, rakata rababa, shekeri braba. so O rakata rababa, o robo shekeri boko sakarababa, shikarababa. Leke te raboko rababa, rababa, brababa. Sokoriyata rababa, leke te le boko shakarababa, brababa. rababa. Ba, ba baba shikarababa. Alléluia. Alléluia. Je déclare que l'Éternel sera toujours ton guide. Je déclare qu'il rassasira ton âme dans les lieux arides. Oui, je déclare qu'il te redonnera de la vigueur, de la vigueur à tes membres. Oui, tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Rides les bocaux, sa tarabababa, shekelebra bababa. Lida rabababa, sokorika, tarababa, shekelebra bababa. Lida rabababa, shekelebra brabo. sika rabababa, shekelebra bababa. Rababababa, shekelebra bababa. Si tu ne sais pas quelle direction prendre, le psaume 18-32 nous dit « C'est Dieu qui me sent de force et qui me conduit dans la voie droite. » Alléluia, je prie qu'il puisse te conduire dans le chemin de la vérité. Je prie qu'il te conduise à prendre les bonnes décisions. Alléluia. Redi abaso poricata rapapache shekerebo. Rabadi brado socoriat rapapapa. Namacatelebaia masoporia bale bradia sacaravachelebroco sa. Rade le bas, so koriatara baba baba. L'éke télébre, que télébo, baba baba, yiba, se baba baba baba. Et oui, il te sent de force. Oui, il te sent de force. Il te sent de force. Alléluia. Chade le boko, sakara baba baba, chere bosa. Raba baba baba baba, koriatara baba, so koriatara baba Shaka le broko sakarababa rabababa. Cette force te maintient pour faire de bons choix. Alléluia. Cette force te maintient pour toujours faire le bon choix de la voie droite. Au nom puissant de Jésus. Li delebe bradia matele brokosakarabababa, rakata rabababa sheklebrabababa. Rocotarabacatarabah. Oh, rakatarabah, shake les bra shekele Rakatarababa, shake les brocos, satarababa. Lekete les bradia, basse. Makate les brocos, shekele bradosa. Riba ba ba so reke télébria ba shira ba ba so roko ba, l'éke télébradya ba ba so korita, raba ba ba ba, so korita ba baba. ba, shake télébrada, T'empêche de prendre des raccourcis qu'il ne faut pas. Au oh, nom puissant de Jésus. T'empêche de t'affaiblir. Au oh, nom puissant de Jésus. Eh yiba télébe libo chaparaba. Rikete sika. Mette kelebro chaparaba baba. le boco saca baba charabakata kataraba Oui, cette ceinture de force te maintient debout. Te maintiens dans la droiture, te maintiens dans la toit, la droiture. Tu ne tombes pas dans la malveillance, tu ne tombes pas dans le mensonge. Oh non puissant de Jésus, oui cette ceinture te maintient dans la droiture. Li baba baba malibrababababashopori katélébradia masoporia les boss de, charaba la katarabade, c'est que les bradis àabba mali bradi abba sokoriaaba que les bradas sokoria la kataaba alléluia cette ceinture de force t'empêche de tomber dans le péché alléluia t'empêche de produire les œuvres de la chair. Au oh, nom puissant de Jésus. pradosa. Oui, te saint de force pour marcher dans la droiture, Pour marcher selon l'esprit et non selon la chair. Oui, te saint de force. Oh, alléluia. Shadara baba baba. Oui, je te vois marcher de manière victorieuse sur les péchés qui t'ont jusqu'à présent affaibli, sur les péchés qui ont enlevé ta force. Oui, je te vois marcher avec cette ceinture de force dont l'Éternel te saint. Alléluia! Oui, tu remportes la victoire sur les péchés qui t'affaiblissaient maintenant au nom puissant de Jésus. L'idée l'ébé. Si des les beaux chaparabadés, Mali braidés, Sikarabadés, Mali brobo chaparé, que télébrados, orikatarabah, le rabo, sakarabah, sakarabah, baba, orakatarabah, baba, baba, rakatarabah, sakarabah, kotso Oui, tu prends ton envol comme l'aigle. Oui, tu prends ton envol comme l'aigle. Les diabas au pour et que les prières mal et propos shadaraka tarabade et beau prade malibrado mali brado socoriata tarabas charabas la force pour vaincre le péché la force pour vaincre le péché oh shadi amé le sepera bira raba so. Reke telebradia li de bre de boche la lio sotoro chile malibrado soporica la daraka katara baba bale baba che, ma soporia, lobositara qui était le brochatara baba baba, orika si le bra baba baba kora baba taraba che, le brado saka. Oh oui, je les vois être renversés un à un. Oui, ils tombent maintenant un à un. Oui, toutes ces chaînes qui ont empêché ton avancée tombent maintenant un à un. Oui, tous ces boulets que tu as traînés jusqu'à présent tombent un à un. Oh, nom puissant de Jésus, à cause de cette ceinture de force de l'Éternel. Oh, alors qui te sent de force, à cause de cette force nouvelle. Alléluia Tu arrives à pouvoir avoir la victoire sur tout ce qui te retenait maintenant Hey Sheiba, sopodia la madira Rakatara bo si rabo, raba ba ba ba babashe, recetelebrossa. Raba ba ba bashi rado sita rakataraba. Reketelebroko se rakatarabashe. Reketaria. Robobocha taraba kelebro Madia masoporia. Melebro babio sori haya shaye lebo yi. Madika raba to Oh, alors que l'Éternel te sent de force, tu as la force de résister aux tentations de l'ennemi. Oui, tu as la force de pouvoir résister, d'avoir une foi ferme de tenir ferme en face des tentations de l'ennemi. Alléluia! Rede de Bisé Makaraba soporababa Shekelebradia Melebrado soporikata Reketele brababa shaka reboti labrado sopo rika taraba sheke midaroko soto roboshaba rakida brababa so rika taraba raba sherebo reketele boko sakaraba baba baba ya. baba baba baba. Raba baba baba che reketere boko rabababa rekete reboko saka rabababa robo bobo saka rabababa baba rabababa che celebrouko sata rabá ride reboko sata ba shekere celebou rada rabababa rabababa che celeboko rababa rakata rabá rabababa che saka Rakatarabaka ta ra ba so ba Et so Oui, je déclare que dans les persécutions pour Christ, « C'est là où tu es fort. »« Oui, c'est là où tu es fort. »« Il te sent de force pour résister te tenir debout. »« Il te sent de force pour avoir une foi ferme en face des persécutions pour Christ. »« Au nom puissant de Jésus. »« Dans les outrages, je déclare que c'est là où tu es fort. »« Dans les calamités, je déclare que c'est là où tu es fort. » Au oh, nom puissant de Jésus. Oh, Chadebo, Sikarababa, Baba, Léreke, Terebroko, Sakarababa, Charaba, Rababa, Oui, tu puis tout par Christ qui te fortifie. Alléluia. Il te fortifie. Il te fortifie. Il te fortifie. Eh, Chadeke, Rabba, Soporia. Le dar rababa chele brocosata rababa Regetero cosa caraba Regetero cosa rababa Regetero bocila brosata rababa rababa che rababa raka rababa chele brocosata baka rede bo rababa rababa sharabosa caraba rababa robo bo bo caraba rababa Roko Sakarababa Baba. Oui, je déclare que l'Éternel est en train de former un homme fort et puissant. L'Éternel est en train de former une femme forte et puissante, un homme courageux, une femme courageuse. Au nom puissant de Jésus, alléluia. Oh, Sade. Li de le brado so pora baba shaka rababa Le que te le braba baba Locosita rababa shé celebrada cita rababa Li brado socor rababa shé celebradia Le que te braba baba shé braba baba Lo bo shaka rababa siria você Le de li brado socriata rabash rababa Leke télébro, shakarababa. Leidarababa, shekelebro, shakarababa. Leke télébra, baba. Oui, je te vois régner sur cette terre avec la force de l'éternel. Oui, je te vois régner sur cette terre avec le courage de Dieu, avec un esprit de courage. Alléluia. Afin que ton Dieu soit glorifié. Dans toutes les situations que tu rencontres. Afin que le nom de Jésus soit élevé. Afin que des merveilles se manifestent dans ta vie. Oh merci Seigneur pour les merveilles que ton peuple expérimente. Alors qu'il continue à marcher dans ta force. Alors qu'il persévère. Alors qu'ils sont courageux. Ri shekele brade, sita raba baba sho rakatarabare. Reketele broko sa ta raba shira bo sa karababa she Manta raba terebo ko satarba baba baba. Robo bo baba. Reketerebo, si baba baba. Rabababababa, sokorida, rabababa baba, sokorida, rababa baba, le la basso torida, la katarabo si baba, le ketele broko shakarababa shikarababa, broko si karababa baba shekele brada, soko rababa baba, rababa bro, sakarababa, robobo shakarababa baba, sache que quand tu invoques le nom de Dieu, il t'exauce, il te rassure, il fortifie ton âme. Alléluia. Oh, racédebo, de raba baba soporata. L'ekete raba baba shika Oui, l'éternel est la force de ta vie. Oui, l'éternel est la force de ta vie. Oui, il est, oui, est ta lumière. Il est ta délivrance. Oh shade lekete raba socora. Riba baba sokorya ta raba sokorya raba shirabosa. Rabba baba korababa shekele broco. Sata baba baba. Matele boko saka baba shika rababa. Ribebe bebe taraba ta raba sharaba je ne cesse Ah je ne cesse de renouveler mes forces au oh, nom puissant de Jésus oui chaque jour renouvelle tes forces dans le sein de Dieu dans sa présence oui ne perds jamais courage alléluia oui ne perds jamais courage! Même si ton homme extérieur se détruit, ton homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Alléluia. Riba Alors maintenant, va avec la force que tu as et remporte des victoires.